Bonjour à tous et à toutes. Euh, ben, écoutez, ravi d'être invitée pour cette keynote, vraiment, euh, pour un sujet qui en plus me tient à cœur et je pense qu'il est totalement dans l'actualité de la tech aujourd'hui. En effet, ben, pourquoi, euh, enfin, surtout comment vous allez attirer des femmes dans vos équipes tech et comment vous allez les retenir C'est une grosse interrogation qu'on a aujourd'hui. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je tiens à faire un spoiler alerte. Euh, évidemment, il bon, n'y aura pas d'insultes entre nous. Il n'y a pas de mépris, vous euh, ne vous sentez pas attaqué, parce que je vais parler forcément euh, de l'égalité femme-homme, peu importe votre camp, au moment donné, il va y avoir des frictions, mais c'est normal. Euh, pareil, il n'y a pas de misandrie. Est-ce que vous savez ce que c'est la misandrie ou pas du tout J'entends des oui et j'entends des non et j'entends des... peut-être un peu. Alors la misandrie, c'est avoir le mépris des hommes. Euh, ce n'est pas mon cas. Genre en vrai, je peux être votre pote, tout va bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et aussi, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en cohésion pendant 30 ans. Pendant à peu près allez, 35 minutes pour changer le game et changer le set de règles. Qui fait qu'il y a cette problématique actuellement? Est-ce que vous êtes prêts à changer le game avec moi aujourd'hui? Oui allez plus fort oui Eh ben voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, impeccable. Pour vous expliquer rapidement le petit plan, hein, comme ça on sait où on va, je vous fais ma présentation, je vous explique ce que c'est le concept de l'habitus. Vous allez voir, ça va peut-être changer un petit peu votre vision sociologique des choses. Je vais vous parler ensuite de statu quo et de révolution. Je vais vous parler de ce que c'est la résistance au changement et la courbe du deuil. Pareil, accrochez vos ceinture, on va descendre. Euh, pareil, des actions d'attraction des femmes et aussi des actions de rétention des femmes. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être une femme en 2022, c'est bien plus que ce qu'on croit. En fait, quand vous regardez les petits emojis qui sont là, être une femme en 2022, c'est ce que j'appelle être une femme à filtre. Vous avez déjà utilisé, euh, je ne sais pas moi, Photoshop ou un outil de la suite Adobe Vous voyez les filtres, les calques que vous calez bah, Être une femme en 2022, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas vivre du tout la même expérience en tant que femme dans la société que l'on soit une femme blanche issue d'école d'ingénieur ou alors une femme noire issue d'école d'ingénieur. Vous n'allez pas vivre le même racisme, par exemple. Donc Vous, vous n'allez certainement pas vivre la même expérience non plus. Que vous ayez 50 ans, que vous en ayez 25, que vous soyez une femme trans, que vous soyez une femme cisgenre, que vous soyez une femme racisée, une femme voilée, bref. Vous commencez à sentir le poids des filtres Pareil, une femme valide ne va absolument pas vivre la même expérience qu'une femme qui porte un handicap visible ou invisible. Tout ça, ce sont des choses qui vont rentrer en compte dans tout ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, évidemment, pourquoi je vous parle de ça Bon, Vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas blanche de peau. Euh, je ne suis pas très grande et j'ai tout un background professionnel qui est assez intéressant. En gros, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis auteure en social tech et en recrutement. Je m'intéresse lourdement à l'impact aussi du management. J'ai suivi une formation euh, spécialisée dans la tech et dans, et dans plein de disciplines. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, je travaille en tant que consultante pour ma boîte qui s'appelle Merci Marcine. N'y voyez absolument pas un délire... Euh, Orgueilleux, c'est juste que c'était une vanne que j'ai entendue toute ma vie. Et les enfants adoraient dire « Merci, merci !» Et du coup, c'est devenu le nom de ma boîte. Voilà, c'est un contre-pied. Euh, autrement, je travaille aussi pour une boîte qui s'appelle LEDR, qui est donc une école de recrutement. J'anime en réalité une newsletter quotidienne avec des recruteurs, notamment dans l'IT, et je les aide à faire des meilleurs messages d'approche et à comprendre aussi ce que c'est l'inclusion au sens large. J'ai travaillé pour la grande école du numérique, qui est une institution en France qui s'occupe à propager un peu mieux le numérique, j'ai fait des podcasts sur des profils reconvertis afin qu'ils puissent expliquer qu'est-ce qu'était leur parcours. Évidemment, vous en doutez, j'ai interrogé pas mal de femmes et j'ai interrogé pas mal de personnes qui étaient aussi porteurs de handicap. Travailler également pour Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est quoi C'est une solution de réduction de l'inégalité femme-homme femme à travers de la parentalité. Mais il y a eu une histoire marquante. Si vous connaissez will Love Dev, est-ce que vous connaissez We Love Dev Vous pouvez lever la main, si vous connaissez. Ah, donc, il y a des gens qui connaissent. Eh ben, J'ai travaillé là-bas. En fait, je suis rentrée euh, là-dedans en tant que chargée de com. Je suis devenue rédac-chef. Pourquoi C'était une plateforme de recrutement IT et médias qui voulait mettre en avant ce qu'était le quotidien et ce qu'est le quotidien de tous les métiers de l'IT, mais surtout des développeurs. Et il se trouve que je vais me rendre compte d'un truc. Sur la première année, à peu près, je ne parle qu'à un groupe identique mais littéralement, c'est-à-dire quasiment que des hommes blancs, issus des mêmes parcours, issus des mêmes écoles, avec le même niveau d'études. Sauf que de l'autre côté, moi, pour gérer la ligne édito, j'ai d'autres personnes, mais qui ne rentrent pas vraiment dans les stratégies de marque employeur sur ce job board. Donc je me dis, comment je fais Eh bien, je vais faire un appel à contributeurs et à contributrices, et là, ça va changer totalement la donne. Sur une ligne euh, éditoriale, vous pouvez lancer des sujets comme ça, ce qui m'est arrivé. Et là, je me rends compte que, en fait, il y a un groupe beaucoup plus hétérogène qui m'attend de l'autre côté. Et ce sont essentiellement des femmes. Et ce sont des femmes qui vont être à la fois issues de reconversion, qui vont vivre des discriminations auxquelles je ne pensais pas forcément, type de l'agisme et des personnes qui ont fait voilà, des différents parcours ou qui vont vivre aussi et qui vivent malheureusement euh, du racisme parce qu'elles sont voilées ou alors parce qu'elles sont noires ou alors parce qu'elles sont trans. Et ça, ça va drastiquement changer ma vision des choses. J'ai envie de créer un lieu sur cette ligne éditoriale pour We Love Dev où ces deux milieux, ces deux publics, ces deux audiences vont se rencontrer. Et là on va changer totalement le game, comme je vous disais au début. On va créer de l'inclusion et je vais être à la tête de la vision de ce qu'est la diversité par Will Love Dev. Habitus, qu'est-ce que c'est D'après vous pourquoi on se retrouve avec des groupes hétérogènes et des groupes qui sont complètement homogènes La réponse en fait, se trouve là-dedans, c'est-à-dire que Pierre Bourdieu qui est un sociologue, qui connaît Pierre Bourdieu, ça vous parle Okay, il y a quelques, quelques mains levées, donc il y a des gens qui connaissent un petit peu le concept. En gros, euh, va théoriser ce concept-là qui est euh, celui de l'habitus et qui repose sur ces socles. En gros, la base de la base, c'est que votre famille va euh, bah forcément vous éduquer, mais ça ne va pas être le seul levier d'éducation auquel vous allez faire face dans votre vie. Évidemment, il va y avoir l'école. L'école va statuer euh, d'une certaine façon dont vous allez vous euh, présenter au monde, appréhender l'espace vivre le rejet de l'autre, vous instruire, mais aussi le langage. Quand vous êtes arrivé à l'école, vous êtes sans... Peut-être que vous, en... enfin, vous vous en rappelez pas, hein. mais en tout cas, votre façon de parler a changé. Elle s'est enrichie, vous avez acquéri un vocabulaire nouveau qui est parfois peut-être même pas le même niveau de langue que vous aviez chez vous. Tout ça, là, ce premier socle, c'est ce qui va consolider en premier votre habitus. L'habitus, c'est littéralement un set de normes que vous intégrer au plus profond de vous qui va même relever de l'inconscience en fait. Donc le résultat, c'est un ensemble homogène avec des valeurs similaires, comme vous pouvez l'imaginer et comme vous l'avez déjà vécu, je pense quand vous étiez petit, vous aviez peut-être envie de vous habiller comme votre copain ou euh, avoir les mêmes objets ou jouer que votre copine. Et ben tout ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que vous allez vous retrouver dans un groupe et vous allez porter ensemble des valeurs similaires. Des vêtements similaires, d'ailleurs, aujourd'hui, ça se voit également. En général, les gens portent plutôt des t-shirts ou des sweats. Voilà. Je pense que vous pouvez faire cette observation. Et aussi des mimiques semblables. Un jargon semblable. Vous parlez tous globalement, ici, je pense, la même langue. Et quand je dis la même langue, c'est aussi les mêmes langages. La conséquence qui va être très concrète dans la façon dont on va porter cet habitus-là, c'est que ça va créer un groupe majoritaire qui va donc avoir son set de normes, son set de valeurs, et qui parfois, d'ailleurs bien souvent, et c'est normal, va être biaisé. Quand je dis biaisé, évidemment, c'est que quand vous faites partie d'un groupe, et c'est tout le temps comme ça, vous allez avoir des biais de confirmation qui vont s'ajouter à vous, et que vous allez chercher dans la dynamique de groupe, et ça c'est normal. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont là, en fait, ils ne me voient pas. Désolée, c'est très spécial, je vais venir là, hein, c'est mieux. Fallait me le dire. Alors, euh, dans les euh, biais que vous allez rencontrer et que même vous favorisez, il y a l'effet de halo. Euh, quand il y a une, une nouvelle personne qui va rentrer dans le groupe, dans votre équipe de travail, dans votre groupe d'amis, euh, dans votre groupe de collègues, et ben vous pouvez avoir la, le besoin d'avoir une réassurance de votre première impression. « Ah ouais, bah elle est sympa, elle !»« Ah non, moi je sais pas, je la sens pas, en fait, euh, bof. » Vous avez déjà vécu... qui a déjà vécu cette situation en vrai et si, si toute la salle ne lève pas la main je ne vous crois pas hein. je vous le dis tout de suite <rire> bon, okay. En management il y a ce qu'on appelle aussi euh, le biais de sympathie et le biais d'antipathie c'est exactement ça c'est que parfois même à la lecture d'un CV, à la vision d'un profil linkedin, d'un profil Twitter vous savez pas pourquoi mais vous allez avoir un biais de sympathie ou un biais d'antipathie et ça vous allez ressentir même dans la dynamique de groupe. Et vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais ça va s'appliquer. Donc évidemment, ça relève de beaucoup de choses inconscientes, mais surtout de l'habitus, vous l'aurez compris. Donc oui, ce groupe majoritaire que vous composez avec vos semblables va créer littéralement un statu quo, qui va être très difficile à bousculer. C'est une réponse à « Mais on ne comprend pas, dans la tech, il n'y a que des hommes blancs, cis, hétéros. » Bah oui, c'est une forme de statu quo. Et en réalité, je comprends aussi le l'argument inverse qui dirait « mais non, mais il y a la diversité, elle existe ». Oui, le seul truc, c'est comment on fait rentrer, en fait, toutes les personnes exactement comme moi sur ma ligne édito, et comment on fait pour créer l'inclusion réelle qui brise le statu quo Je pense que vous avez peut-être déjà vécu cette situation au travail. Évidemment, pour rentrer un peu plus dans le sujet, le statu quo, c'est quoi ben, Au sens sociologique, c'est ce qui fait référence à l'état actuel de la structure sociale des choses et ou des valeurs. pour vous parler un petit peu plus de ce que j'ai vécu, <rire> au travers de cette fameuse ligne éditoriale, et ben les phrases que j'ai le plus entendues résultant du statu quo. Parce que, comme vous le savez, euh, l'égalité femmes-hommes et les femmes dans la tech c'est un sujet. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà pensé, je n'ai rien contre le féminisme, mais... Ou alors, mesdames, peut-être déjà avez-vous entendu cette phrase. Est-ce que euh, vous l'avez déjà dit, messieurs, cette phrase Ou mesdames, d'ailleurs, parce que parfois, euh, ça arrive. Non, personne. Vous n'avez rien contre le féminisme Incroyable. Bon, bah écoutez. Euh, alors, phrase au type et connexe qui arrive c'est les femmes se plaignent beaucoup, <rire> parfois elles ne sont pas un peu hystériques. Voilà, ça arrive. Ah, j'ai entendu des rires. Il y a des gens qui ont déjà entendu cette phrase ou qui l'ont dite. J'ai du mal avec les femmes qui ne sont pas. Alors après, vous pouvez choisir le mot qui convient hein. qui ne sont pas douces, qui ne sont pas patientes, qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas polies, qui ne sont pas corvéables. Voilà. Mais pourquoi, euh, j'ai mis X, mais on va dire Chantal, mais pourquoi Chantal est moins performante que euh, Bernadette ouais, des comparaisons de femme à femme. Et bien tout ça, autant vous le dire, ce sont des choses qui euh, représentent des freins véritables pour les femmes dans notre milieu. Sur 100% des freins de progression dans la tech, 30% des freins résultent des biais d'oppression de groupe, ou alors directement sexiste, c'est une vraie valeur, hein, je ne la sors pas de mon chapeau. Il y a une étude qui s'appelle What is Holding Back Women in Tech, qui a été réalisée par Ipsos en 2021 sur plusieurs mois, et qui a révélé cette donnée. Évidemment, cette étude a été menée sur un groupe de femmes. Donc le statu quo, vous vous rendez bien compte qu'en fait, il y a deux dynamiques possibles, c'est-à-dire que soit on inclut, soit on exclut. Et clairement, si on n'est pas inclusif, il va forcément y avoir une opposition directe, ce qui va donner... Une révolution, Et autant vous dire que parfois elle est douce, parfois elle est rude, peut-être que vous l'avez déjà vécu également. Ce moment où vous êtes confronté à des groupes qui sont un petit peu plus militants, Et ben, hélas, on ne pourra pas ne pas la vivre, cette transformation. Sauf que <rire> c'est normal, on est humain, on a tous une résistance au changement. Est-ce que vous acceptez correctement le changement ou facilement Je vais me, me corriger. Est-ce que vous acceptez dans votre vie facilement le changement Si oui, vous levez la main. Ok. Si non, vous levez la main. Il y a plus de non. C'est normal. Je tiens à vous le dire, en fait, c'est carrément normal. Euh, et et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils acceptent parfois suivant les, les conditions Intéressant. Une dynamique qui fonctionne tout le temps, les attitudes face au changement, elles sont normales. Il y aura toujours 15% de réfractaires, quasi impossible à convaincre. C'est-à-dire que si vous voulez faire rentrer des femmes dans vos équipes, alors des femmes, on s'entend bien, femmes à filtre, hein, donc il euh, y a plusieurs choses qui rentrent en compte, ce public-là ne changera pas, il est vraiment quasiment impossible à convaincre. Si on arrive à le, à le convaincre, on peut passer de l'autre côté. Ceci étant, vous voyez, vous avez levé la main quand même en très bonne partie sur les personnes neutres et ça se vérifie, c'est-à-dire que 70% des personnes sont neutres ou en réflexion sur le camp à choisir quand au changement qui est indiqué. 15% de partants et ça c'est normal, c'est pareil, on a toujours des gens qui sont leaders du changement, qui ont envie de ça, de mener un nouveau souffle. Ces personnes-là, en fait, elles sont prêtes à se lancer dès que possible. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent alliés à la cause des femmes dans la tech, dans la salle Si oui, vous levez la main. Alors, en effet, j'ai une question qui me dit « Peut-on définir alliés ?» euh, En fait, des personnes alliées, c'est des personnes qui vont créer, on va dire, une culture un peu safe quand tu as l'inclusion des femmes, ou alors, peu importe, ça peut être des personnes racisées, ça peut être des personnes porteuses de handicap. Voilà. qui vont les soutenir, évidemment, qui vont les accompagner dans leur démarche et qui peuvent parfois aussi servir de facilitateurs. La définition est claire pour tout le monde okay. Est-ce que, du coup, désolé, vous pouvez relever la main les personnes qui se disent alliées à la suite de cette formulation de définition Très bien. Plus petite proportion. Je pense qu'on fait partie des 15% de, du changement, du coup. Donc, pourquoi vous avez du mal à changer parfois Et pourquoi euh, les dynamiques sont très difficiles entre les personnes qui, je le rappelle, sont donc opposées à 15 et 15 de l'autre côté C'est tout à fait normal. Euh, et ben en fait, c'est parce que vous allez traverser cette... Euh, vraiment, c'est une traversée du désert émotionnel. C'est normal, vous allez passer par une phase de déni euh, pour les personnes qui, qui progressivement, vont passer d'un extrême à l'autre. C mais non, mais il n'y a pas du tout de problème d'intégration des femmes dans la tech. Et puis en fait, on, quand on accumule des data, quand on accumule des études qui prouvent, hélas, que c'est une réelle problématique, des, témo... des témoignages qui sont parfois très choquants d'ailleurs, euh, sur des types d'agressions qui sont très ascensionnels, on finit par ressentir de la colère. On est en colère parce qu'on se rend compte que c'est dur qu'il y a des femmes qui se sont soit faites agresser de manière extrêmement violente ou alors en micro-agression, et que ça aurait pu être aussi une personne de votre entourage. En général, ça va créer un sentiment de tristesse et de marchandage. Vous allez vous dire, mais non, mais ça n'existe pas, mais si. Et en fait, quand vous acceptez littéralement ben, de tomber dans le creux de la vague, il, peut que ressent... il se peut que vous ressentiez pardon, un sentiment profond de tristesse et de dépression. Une fois que vous acceptez, vous passez en position de leader du changement. Vraiment. Vous allez même y mettre un sens. Vous allez vous raccrocher à un élément de votre vécu, de votre quotidien, pour mettre du sens là-dedans. C'est à ce moment-là que vous allez découvrir tout plein d'autres valeurs. C'est à ce moment-là que vous allez convertir avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre habitus, mais avec qui vous allez créer réellement un terrain fertile. Là, on continue de monter. Évidemment, c'est l'action et puis c'est l'engagement. Vous les alliés, les 15%, là, qui étaient tout à droite. Votre rôle à vous c'est de toujours informer, c'est de toujours guider. Quand les personnes qui veulent changer sont dans ce creux de vague, ne les lâchez pas, s'il vous plaît, vraiment. Vous les, les encouragez, c'est hyper important. Et aussi reconnaître, reconnaître que l'engagement, vous voyez, toute cette phase-là, elle, elle est vraiment complexe en termes d'émotion. C'est des choses à vivre qui peuvent être parfois violentes pour soi et pour l'entourage, vraiment. Donc n'hésitez pas à, à encourager les personnes qui décident de passer des 15 de réfacteurs ou 70% de neutres, a totalement engagé. C'est hyper important. Petite phrase. Est-ce que vous l'avez déjà dit, en tant que personne qui a envie de changer, ou alors en tout cas qui s'est rendu compte que potentiellement, l'intégration et l'inclusion des femmes dans la tech était une problématique actuelle valable Est-ce que vous avez déjà dit, je veux aider, mais je ne sais pas par où commencer Et est-ce que c'est une question que vous posez d'ailleurs Vous pouvez lever la main si vous êtes déjà... Fait cette réflexion. Ok. Donc clairement, un manque d'actionnables. Aussi, on veut mettre en place des actions, mais est-ce qu'elles sont bonnes Est-ce que c'est une pensée ou quelque chose que vous êtes dite Ok. Aussi, pareil, euh, on a besoin de rôle modèle. Nous, en tant qu'alliés, on ne va pas tout assumer. Parfois, c'est difficile aussi, quand vous êtes le total inverse de la personne que vous êtes en train euh, d'accompagner. Donc... Ça, ça va donner lieu à toute une suite d'actionnables, comme je vous le disais. Et réellement, le set de réponses, vous allez le retrouver là, c'est comment déjà vous allez attirer les femmes dans vos équipes. Si vous avez compris que vous avez envie de chercher un public différent, et encore une fois, je le répète, femmes à filtre, euh, 52% des femmes pensent que leur genre ou leur expression de genre est un problème ou sera un problème à un moment dans leur carrière. Vous vous rendez bien compte que c'est un chiffre qui est, encore une fois, tiré de la même étude qui a un impact très, très puissant, en fait. Parfois, si vous voyez pas de femmes autour de vous, alors que vous entendez ce type de témoignage, disant « Oui, mais moi, j'ai du mal à me sentir femme dans un groupe d'hommes », votre data, elle est, elle est vraiment là. Et en fait, si c'est un problème d'être une femme dans la carrière, c'est parce qu'on va vivre plusieurs choses qui vont être très différentes. Bah, déjà, on passe de petite fille à femme, et je ne vous fais pas trop de dessins, mais concrètement, il y a tout un cycle qui arrive et qui est parfois pas évident. Pensez à des filles plus jeunes que vous êtes en train d'accompagner, euh, étudiantes, stagiaires, alternantes. Pareil, devenir maman, parfois, ce pas facile. Parce que Je pense que s'il y a des papas dans la salle, euh, ou alors des personnes qui connaissent la parentalité, vous connaissez à quel point ça peut être compliqué. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, euh, des femmes qui sont mamans et qui ont du mal à jongler avec toutes les casquettes qui sont imposées au quotidien. Ça, ce sont des choses, malheureusement, du personnelles qui vont avoir un impact très lourd dans le professionnel et dans la carrière. Donc 52% des femmes pensent que leur genre est un problème ou sera un problème à un moment donné dans leur carrière. Autre chiffre hyper important, et encore une fois c'est quelque chose qui va avoir un impact extrêmement lourd, 90%. En fait c'est euh, le chiffre ressenti des compétences au minimum euh, accumulées pour se sentir légitime à postuler et entrevoir un avenir serein en prise de poste. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle va lire une annonce, si elle n'a pas l'impression de cocher les cases à 90 vous pouvez être sûr qu'en moyenne, elle ne postulera pas. Les hommes, eux, peuvent se dire oh, « ben, Je remplis 60 il y a moyen que je puisse postuler et je vais le faire. » Cette data-là, elle est euh, à prendre sérieusement en compte dans la manière dont vous pouvez aider les talent acquisition managers, par exemple, qui vous, euh, qui vous accompagnent à bien rédiger des annonces. Évidemment, écriture inclusive, tout ça, mettre développeuse et pas développeur. Donc, soyez proactifs et soyons proactifs tous ensemble, surtout si vous êtes au stade premier. Comme je vous le disais, en fait, on peut même aller chercher les femmes. En formation. C'est quelque chose qui se fait pas mal en France euh, maintenant. Euh, allez directement chercher les femmes, qui, le peu de femmes qui sont en école d'ingénieur, mais même dans des euh, stades de reconversion et des bootcamps ou autres. N'hésitez pas vraiment, je pense que là, vous avez un vivier qui peut être extrêmement intéressant pour vous. Euh, quand il y a des profils en reconversion, évidemment, on, on se rend bien compte qu'il y a quand même une grosse force d'abnégation, de résilience dans ces profils-là qui parfois se mettent en péril économiquement pour se donner une autre vie. Donc croyez-moi, les femmes qui sont là-dedans en général, elles en veulent. Renseignez-vous sur la mixité de genre et la diversité, parce que oui, souvent ce qui pose aussi problème, comme je vous disais, quand on ne parle pas le même langage, ça crée un véritable souci en termes de connexion profonde avec l'autre, et sur du long terme. Si vous avez en face un profil qui est donc militant dans ce que c'est être une femme dans la tech, et que vous ne parlez pas le même langage, et que la question de la mixité de genre, et de la diversité, et de l'inclusion, ça va être très très complexe. Donc intéressez-vous, c'est toujours cool, il y a toujours des livres qui sont extrêmement bons, des podcasts, euh, il y a vraiment plein de ressources qui existent pour ça. Aussi pareil, ne jugez pas la provenance des profils féminins. Ça c'est quelque chose qu'on m'a souvent remonté en termes de témoignages, parce que ce que je vous dis aussi, ça regorge de témoignages féminins qui sont venus me parler de leur parcours. Et parfois, euh, elles ont donc la sensation qu'elles vont être jugées, mais profondément, dans ce qu'elles sont, parce que... Euh, parce que voilà, elles portent un handicap, parfois même leur parcours est un handicap, parfois leur genre est un handicap. Donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment les aider et les accompagner. Donc comment on fait ça Eh bien, déjà, en termes de recrutement, féminiser les titres de poste. C'est hyper important parce que les femmes se retrouvent davantage, pareil, sondage que j'ai réalisé, dans développeuses et ingénieurs. Faites-le demander aux personnes qui s'occupent du recrutement ou à vous, si vous êtes manager et donc leader du changement dans votre équipe, à féminiser les titres de poste. Aussi, vous recherchez des développeuses et des développeurs femmes. Précisez-le au minimum avec la mention F, parce que légalement aussi, c'est un peu obligatoire. Je ne sais pas comment c'est au Luxembourg, mais en France, en tout cas, c'est obligatoire de mettre F, H pour homme, X pour non-binaire et autres. Promettez du concret et pas l'hypothétique dans votre annonce. Mettez vraiment les valeurs fortes de votre entreprise là où vous pouvez accompagner les femmes qui parfois sont issues de milieux de reconversion ou euh, femmes à filtre profond. Aussi, mettez en avant de manière automatique les actions concrètes que vous faites pour la rétention des femmes dans vos équipes. Typiquement, envoyez euh, les femmes de vos équipes en conférence c'est quelque chose qui te donne confiance en soi progressivement. Ça, vous pouvez tout à fait en parler. Si vous faites des meet-up euh, et que vous avez l'habitude de laisser même des meet-up à 100% féminins dans vos équipes, parlez-en, c'est génial. Dites ce que vous faites pour les femmes en général. Pareil, si vous avez des femmes dans vos équipes qui veulent témoigner et qui veulent témoigner de leur montée en compétence, le mentorat que vous mettez en place, allez-y. C'est juste top pour se projeter en tant que femme et intégrer une équipe. De toute façon, le travail il se fait des deux côtés, autant de la vue du candidat que vous qui parlez de votre entreprise et de votre équipe. Parlez aussi de votre style de management et de votre process de recrutement. Parfois, c'est tellement long d'arriver jusqu'au poste qu'en fait, les femmes se découragent, alors celles qui ont osé postuler, les femmes se découragent en cours de route. Ça arrive assez souvent, parce qu'elles vont se remettre en question, C'est finalement, est-ce que ce job-là, il serait assez pertinent pour mon style de vie, est-ce que je peux mener toutes les casquettes que j'ai au, voilà, au quotidien C'est souvent un frein. Donc plus vous détaillez et plus vous demandez aux personnes qui vous accompagnent en recrutement de détailler, mieux c'est. Et même vous, en fait, ça pose les bases. Alors, évitez surtout de comparer les femmes entre elles pas de concours de emoji aubergine. On a du mal avec ça. Genre Vraiment, être comparé tout le temps entre femmes, c'est très complexe quand on est plusieurs, euh, parce qu'on nous éduque <rire> à le faire. Euh, très très jeune, à toujours être comparé sur des points voilà, qui tiennent pas vraiment des compétences. D'ailleurs, il hein, faut être la plus belle, la plus facile à marier. Enfin voilà, Il y a plein de choses comme ça. Et quand on est en phase de progression et de changement et qu'on a envie d'être dans une phase d'empouvoirement, être comparé tout le temps, ça n'aide pas vraiment. Pareil aussi, euh, évitez de vous autoproclamer allié euh, ou bienveillant si vos actions ne vont pas en ce sens-là. Attendez plutôt du public qui est en face de vous qu'elle vous appose ce titre-là. Souvent, ça m'arrive de discuter avec des femmes qui me disent voilà, moi je sais qu'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, ce sont des personnes qui sont safe. Et pour moi, ce sont des alliés. Et ben, c'est top parce qu'en fait, finalement, je peux même renvoyer des profils féminins qui ont vraiment vécu des situations hostiles avec un public masculin vers ces hommes-là. L'effet cool, c'est que ça change leur point de vue. Deux, elles prennent confiance aussi. Trois, elles ont quelqu'un avec qui parler. Et quatre, du côté de l'allié, c'est top aussi, parce que se confronter, des personnes, enfin, se confronter à des personnes différentes, avec des vécus différents, ben, on améliore toujours sa posture. Et ça, c'est un terrain fertile, et c'est génial. Autre point aussi. Ce qui arrive et qui, malheureusement, est ressorti dans pas mal de témoignages, c'est que parfois, quand on est femme, en fait, euh, souvent, les hommes ils aiment bien manspléner, ils aiment bien expliquer les choses qu'on sait faire, euh, remettre à niveau notre, euh, voilà, euh, notre niveau de compétence, au leur, et surtout, tout ramener à eux lors des entretiens. Donc, vraiment, ne euh, le faites pas, <rire> c'est mieux. Et puis, euh, évitez de couper la parole si vous le faites et si c'est un réflexe chez vous, ce qui, parfois, euh, peut être le cas dans l'habitude de certaines personnes, Évitez-le. Comment on retient les femmes dans les équipes tech Eh bien, autant vous le dire, eh bien, on crée une culture safe, comme vous l'ai dit, en prenant en compte les intersections et, les, et évidemment incarner cette culture. Quand je vous parlais de femmes à filtre, et là ça va vraiment vous parler, il y a un outil formidable qui s'appelle la roue des privilèges, qui est donc matérialisé ici par Sylvia Dworkworth, qui a fait plein de travaux sociologiques. Et comme vous pouvez le voir, en fait, plus vous êtes au centre, plus vous êtes privilégié. Plus vous êtes à l'écart, moins vous l'êtes. Autant vous dire que là, vous pouvez créer une cartographie de n'importe qui avec qui vous interagissez par rapport à la vôtre. Et ça, c'est hyper intéressant. Je vais vous le faire en assez rapide, je ne sais pas si tout le monde voit du coup. Euh, mais en gros, sur la première portion, plus on est mince, si on est propriétaire, si on est riche. Donc après, ça dépend suivant le pays. Je ne sais pas si on est riche pareil au Luxembourg et en France. Euh... Voilà, je vous le dis. Euh... <rire> si vous êtes anglophone ou alors polyglotte, si vous êtes un homme cisgenre, si vous êtes euh, un citoyen de votre pays, euh, si vous êtes, vous êtes perçu... Euh, comme euh, blanc ou blanche, en termes d'ethnicité, si votre couleur de peau est blanche, si vous avez un diplôme euh, d'école post-secondaire, que vous n'avez pas d'invalidité en termes de capacité physique, si vous êtes hétérosexuel et que vous êtes neurotypique, et que vous avez une santé mentale robuste, sachez que vous faites partie du noyau dur. Vous pouvez là vous placer déjà. Deuxième portion, donc on commence à s'écarter. Je suis désolée du coup, mais je suis là. <rire> Deuxième portion Pareil, si vous êtes considéré de taille moyenne Si vous êtes locataire Si vous êtes issu de classe moyenne Si vous êtes unilingue francophone Ici du coup j'ai l'impression qu'il y a le luxembourgeois Qui ressemble vachement à de l'allemand euh, Si vous êtes une femme cisgenre euh, Si vous êtes détentrice ou détenteur D'un permis euh, de travail Dans le pays dans lequel vous résidez Si vous êtes perçue comme blanche Oui parce que moi je vous le dis Parfois je suis perçue comme blanche Et parfois je suis perçue comme noire donc, euh, si vous avez le teint mat, encore une fois, je l'ai. Donc, vous commencez à me cartographier et à faire une comparaison peut-être avec vous. Si vous avez un diplôme d'école secondaire, si vous avez une invalidité partielle, si vous êtes euh, un homme cisgenre homosexuel, si vous êtes en légère neurodivergence et si vous êtes généralement stable en termes de santé mentale, vous voyez, vous faites partie de la deuxième proportion. Troisième catégorie, si, votre, si vous êtes considéré, comme gros ou grosse, si vous êtes sans logement, pauvre, sans aucune langue officielle parlée dans le pays dans lequel vous habitez, si vous faites partie d'une minorité de genre, on pense ici aux personnes qui sont donc non-binaires et transsexuelles, euh, si vous êtes sans papier, si vous êtes racisé, si vous êtes noir, si vous n'avez pas de diplôme, si vous avez une invalidité importante, si vous faites partie des personnes LGBT, Coucou, j'en fais partie. Euh, si vous êtes neurodivergent, avec évidemment une neurodivergence importante, et que vous avez une santé, vulné une, pardon, une santé mentale vulnérable, eh ben, vous faites partie de la troisième portion. Donc, autant vous dire que quand je vous disais au départ, quand on est une femme dans la tech, on n'est pas juste une femme versus un homme, et je fais partie d'un courant de féminisme qui vise, euh, bah, du coup, l'inclusion par la diversité, c'est le courant du féminisme inclusif, Autant vous dire que vous allez avoir une cartographie qui est complètement éclatée parfois. Je vous l'ai dit, moi je suis perçue comme blanche et parfois noire, en fait on ne sait pas. Mon teint c'est la pommade, donc vous voyez je suis déjà sur la deuxième portion. Euh, J'ai une invalidité partielle, je suis une personne LGBT. Jusque là je suis en zone 2, hein. vous avez remarqué, zone 3. Euh, et donc je ne vais pas vous faire le reste. Mais en, en gros vous pouvez comprendre assez facilement que si vous êtes au centre, vous allez avoir du mal à dialoguer avec les personnes qui sont toutes à l'extérieur. Donc si vous êtes une femme très très excentrée, c'est vraiment très compliqué, on repense aux 52% des femmes qui pensent que leur genre à un moment donné va poser problème, vous pouvez poser encore plus de filtres. Donc oui, c'est très compliqué de même d'atteindre juste le centre de cette roue, de discuter avec les personnes du centre de cette roue. Est-ce que vous commencez à, à vraiment pointer le problème plus profond que ça? Donc. J'espère que vous l'avez pris en photo, sinon après, vous aurez les slides, mais euh, en général, ça fonctionne bien. Ce qui se passe, parce que oui, plus on a d'intersections, plus il est difficile de retenir les personnes dans vos équipes. Je vous le dis tout de suite. On discute avec ouverture d'esprit, vraiment. On pose des questions d'abord. C'est hyper important parce qu'en fait, juste être jugé quand vous ne savez pas que la personne d'avant, bah, sa vie, c'est une cartographie du parcours du combattant, c'est très, très compliqué et on a tout de suite un défaut de posture dans le dialogue. Donc oui, euh, pour éviter la posture de sachant, euh, sachante, ignorant, ignorante, nous de l'autre côté. Éviter les phrases qui commencent par « je te l'avais bien dit » ou « à ta place, euh, je ferai ça ». En fait, il est temps que « tu ». Toutes les injonctions, Alors, je sais que parfois ce n'est pas dit méchamment, mais malheureusement peuvent créer des freins qui sont bien plus puissants chez des personnes qui sont déjà complètement freinées par la, la, leur cartographie d'intersection. Pareil, euh, deux femmes sur trois se sentent découragées parce que vous n'êtes pas alliés à leur cause. Donc aussi, soyez clairs et mettez en place de la transparence salariale. Ça, c'est hyper important, parce que forcément, vous vous doutez bien que quand on est écarté de la roue et qu'on a envie d'arriver au centre, parce que qui n'a pas envie d'être privilégié à un moment donné, en vrai, dans la vie, en enfin, personne, euh, ben, mettez en place la transparence salariale, les grilles que vous faites de salaire entre euh, ben, les femmes et les hommes. Déjà, ça évite toute une culture euh, ben, du silence. Et ça, c'est quand même vachement cool de se dire aussi, « Ben oui, mais ben finalement, dans notre boîte, nous, on a tout ouvert au niveau de la transparence des salaires. Comme ça, on est sûr que tout le monde est traité à pied d'égalité à niveau de compétences égales. » Aussi, vous pouvez mettre de la transparence, du coup, sur les évolutions de postes avec un système juste, adapté à votre entreprise, évidemment, et mettant en place des moments de convivialité qui ne misent pas uniquement sur la bro-culture, donc euh, culture euh, pizza, bière, baby-food, FIFA, C'est pas qu'on n'aime pas, mais parfois on veut faire un spa. Et ici on est à Mondorf. Donc un petit bain thermal avec ses collègues, c'est sympa. Voilà. On peut faire de trucs, quoi. Et quand je vous dis ça, c'est qu'il y a aussi même des... <rire> J'adore. Il y a aussi des hommes qui parfois sont... Alors je le dis parce que quand je l'ai faite à Desvoques, j'ai des hommes musulmans qui sont venus pour me parler de cette passion en me disant ⁇ Mais c'est génial, merci, j'ai jamais osé dire que j'étais musulman et du coup il y avait tout le temps de l'alcool ⁇ bah ouais, C'est chaud, hein. mais parfois, je vous assure, on n'y pense pas. L'habitus, la force du groupe, eh ben, on, on oublie des gens. Et après, on parle d'inclusion, mais bref, ça se travaille. Donc, ne misez pas uniquement sur l'abroculture. Un petit spa de temps en temps. Euh... C'est cool. On peut faire des trucs plus girly. Autrement aussi, bah, vous pouvez agir euh, pour libérer la parole. Et surtout, vous prenez des retours constructifs et vous en faites. En fait, minimisez les interruptions, comme je vous disais, pendant les prises de parole et écoutez les besoins profonds de vos employés c'est primordial et accommoder les Vous imaginez quelqu'un qui est à l'extérieur de la roue au niveau de la santé mentale parce qu'elle est porteuse d'un handicap invisible. Euh, si on ne prend pas ça en compte, comment, elle peut, comment cette personne-là peut rester dans votre équipe Ça va être très complexe. Sur du long terme, on aura du mal à dialoguer et pire, à retenir ce type de talent. Aussi, il y a d'autres ressources qui peuvent être sympas, des ressources de parentalité, euh, typiquement, chez Ma Bonne Fée, c'est ce qu'ils font. Ils, offrent des... enfin, ils font des offres de garde de nuit du bébé pour les jeunes parents. Ben, ça, ça aide vachement. Euh, généralement, ça aide beaucoup les mamans, ça aide aussi les papas. Euh, prendre en compte ben, la menstruation, je pense que vous avez entendu un petit peu le scandale qu'il y a eu avec le congé menstruel euh, pour les femmes en France. Ça commence à s'instaurer de plus en plus. Euh, pourquoi pas C'est quelque chose qui se réfléchit. Je vous parlais d'assistance psychologique, mais ça c'est hyper important. Si votre mutuelle, euh, la mutuelle que vous proposez à vos salariés ou qui fait partie de l'entreprise, euh, du coup propose une assistance psychologique, comme Alan, je ne sais pas si ça existe ici au Luxembourg, mais en tout cas en France, on a Alan et il y a une ligne ouverte 24 heures sur 24 euh, pour déclencher une assistance psychologique. Et ça c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens. Euh, pareil, vous pouvez aussi euh, vous adapter et puis mettre un petit peu plus de souplesse dans euh, les emplois du temps et les agendas de chacun. Un autre chiffre clé que vous pouvez retenir, c'est que 67% des femmes pensent que le mentorat interne est un motif d'attraction et de rétention des talents. Il y a des gens qui font du mentorat ou pas ici Il n'y en a pas beaucoup, mais bravo à vous. C'est cool, vous aimez bien Ok, je vois des têtes qui hochent. Donc, oui, encouragez les femmes de vos équipes à prendre la parole. Euh, pareil, vous pouvez investir financièrement dans leurs actions d'empouvoirment. Euh, moi, typiquement, euh, si on ne m'aide pas financièrement dans ma boîte euh, à venir vous parler aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vous diront la même chose, pour, rien que pour les femmes speakers. Euh, à un moment donné, s'il n'y a pas du défraiement, s'il n'y a pas euh, la capacité de pouvoir prendre un jour euh, facilement dans notre agenda pour venir vous parler et euh, nous mettre en scène, expliquer nos problématiques, en fait, finalement, ben, ça n'existe pas. Quoi. Euh, également, vous pouvez encourager les femmes de vos équipes à devenir des rôles modèles. Moi, personnellement, ça a été mon cas. Euh, on m'a demandé de devenir rôle modèle à un moment donné chez We of Dev, euh, ben, déjà parce que j'étais en posture, évidemment, en tant que rédac chef, et puis parce que c'était beaucoup plus simple euh, de pouvoir, euh, bah, du coup, attirer des nouveaux profils dans la ligne éditoriale. Alors, si les femmes ne sont pas satisfaites, Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'elles vont Qu'est-ce qui se passe ah ouais. Alors du coup, je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, une femme sur cinq songe à quitter son poste. Si elle n'est pas, enfin, voilà, si pas satisfaite, elle, euh, généralement, elle s'en va. Euh, suivant son lot d'intersection aussi par rapport à la roue des privilèges. Hein. Elle va songer quasi systématiquement à monter son auto-entreprise ou à changer de poste. Parfois même en restant dans la même boîte, mais en allant dans des métiers perçus comme moins techniques et un peu plus du care. Parce que c'est des qualités qu'on nous prête souvent, d'être corvéable, ouverte, avoir le cœur ouvert, le cœur sur la main, la main sur le cœur. Euh, et autrement, autre point, dernière de, enfin, dernier point de la dynamique aussi, c'est qu'elle songe à monter sa start-up, euh, son entreprise. Et généralement, ce qui se passe chez les femmes qui se sont senties rejetées auparavant, c'est qu'elles vont avoir davantage de public féminin dans leurs équipes et elles vont y veiller très fort. Aujourd'hui, si on a autant de femtech avec des équipes à 100% féminines, vous pouvez poser même la question, hein, c'est qu'en général, à un moment donné, dans leur vie et dans leur carrière, elles se sont pas senties écoutées, ou alors elles n'ont pas du tout été écoutées, même elles ont vécu un type de violence parfois difficile, ce qui fait qu'elles vont créer leur propre cercle de sororité. En France, pour tout vous dire, en fait, on a 5% des startups françaises qui ont été fondées par des équipes totalement féminines. C'est un chiffre faible. Ils se discutent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en fait, elles vont percevoir beaucoup, beaucoup moins d'aide. Euh, Je n'ai plus de chiffre en tête. Désolée. Mais en tout cas, un cofondateur et une cofondatrice obtiennent trois fois plus de financement que les équipes féminines. Autre point, l'eau d'intersection. Je vous parlais de la roue des privilèges, mais ça rentre aussi en compte. En fait, une femme, si elle est racisée ou alors qu'elle est, enfin, est, qu est LGBTQIA, elle a plus de chances de migrer vers des entreprises communautaires ou alors dans des espaces, des safe places, qui sont communautaires. Et donc, ça va être des lieux de sororité, et d'adelphité, hein, bref, des safe places avec un public concerné. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'inclusion, <rire> merci, euh, c'est que la diversité, en fait, c'est un indispensable. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de diversité et d'inclusion, mais en fait, c'est un véritable boost de performance. En fait, l'inclusion, ça fait en sorte que n'importe qui se sente bienvenu chez vous sur le long terme. Comme je vous disais, le groupe majoritaire, on inclut ou on exclut. Et généralement, si on inclut, à un moment donné, il faut péter le statu quo, il faut faire la traversée de la courbe du deuil. Les alliés, vous êtes là, vous êtes derrière et vous aidez les gens à traverser ce truc-là. Et donc, la diversité et l'inclusion augmentent la productivité aussi. La divergence d'opinion crée des meilleurs produits, des meilleurs process et une meilleure compréhension des clients. Parce qu'évidemment parfois le client ne vous ressemble pas, et ben avoir différents profils, ça aide. L'inclusion aussi sur le lieu de travail, ça commence par la lutte contre les préjugés. En vrai, tout le monde a des préjugés. Enfin, vous avez des préjugés ou pas? Est-ce que vous en avez déjà eu. Désolée, je vais lever la main. Je pense qu'on est tous quasiment voilà. Je vais vous dire un truc c'est pas grave d'avoir des préjugés. Le tout, c'est de les dépasser, en fait. C'est OK. Donc oui, on a tous un habitus, donc en fait on ne peut pas supprimer notre habitus, on ne peut pas supprimer nos biais, je déteste ce truc de « on doit supprimer les biais ». Non, pas grave. ça fait partie de notre humanité. Mais par contre, mieux les comprendre, ça nous aide à créer une diversité dans nos entreprises et dans nos équipes. Aussi, bah, assurer la diversité et l'inclusion, bah, c'est un effort de groupe sur le long terme qui vise donc à sortir de ses privilèges ou pas pour créer des zones de dialogue fertiles, vous l'aurez compris. Je vais vous demander un truc, maintenant. C'est de penser à une femme. Une femme de votre équipe, une femme de votre entourage. Ça peut être votre nièce, ça peut être votre épouse, ça peut être votre soeur, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre tante, ça peut être votre fille. Pensez à une femme qui, un jour, a demandé de l'aide, ou vous a demandé de l'aide, et repensez à la façon dont on l'a aidée. Où vous l'avez aidé. Je vous disais, être femme à filtre, c'est aussi avoir besoin de rôle-modèle. Avoir besoin de diversité dans les rôles-modèles, c'est cool, parce que qu'Ada Lovelace elle est sympa, mais on n'entend parler que d'elle. Donc euh, non, stop. Ada, merci, c'était cool. Mais il y a eu d'autres nanas. et Il y a eu des nanas brillantes, qui ont été complètement bridées, dont, leur, dont le travail a été volé au moment de la ségrégation. Par exemple, des femmes voilées qui se font mépriser. Actuellement, vous avez un quatuor d'étudiantes afghanes qui sont euh, malheureusement, enfin, qui ont dû quitter le pays et qui font des choses formidables au niveau de la robotique. Et bien ces femmes-là, on n'entend pas parler. Et je vais vous dire, elles-là, c'est va être le futur. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on pense à Melba Roy Mouton, à Marion Crock, à Eddie Lamar, qui a inventé le Wi-Fi, à Marshare Williams, à Catherine Johnson à Grace Hopper, à Mary Kenneth Keller, Pat Maurice Anita Borg, Susan Kerr, Mary Jackson, Dorothy Vong, Moody Al-Jamaya, Al Kinda Abrahim, Minghu, Aisha Bint Bouti. Ces femmes-là, vous pouvez tout à fait les présenter si vous avez besoin à un moment donné d'avoir un petit peu plus de diversité dans les ressources. Intéressez-vous à ce qu'elles ont fait. Elles ont fait des trucs géniaux, vraiment. Et ça, croyez-moi. Si j'avais vu ça en tant que femme racisée, projetée de chargée de communication d'un médiathèque, à rédac-chef, j'aurais eu tellement plus de facilité à me dire que j'étais apte et que j'étais légitime. Autant vous le dire, merci et à vous de jouer.